Salut tout le monde, on se retrouve sur une découverte en démo dont la date de sortie de ce jeu est prévue pour 2022. Ce jeu n'est autre que The Darkest Tell ou alors en français, l'histoire la plus sombre. Euh, il est développé par Trinity Team, édité par 101XP. Nous allons incarner Teddy, un ours en peluche qui s'est qui donné pour mission un peu à contre-cœur, vous allez comprendre pourquoi, de sauver Alicia du royaume des ténèbres et des contes corrompus. C'est un jeu qui est truffé d'humour, où nous allons croiser des personnages de, des contes de fées de notre enfance, mais euh, dans les retrouvailles, ils vont être douloureuses, car ils sont aujourd'hui assoiffés de sang. Euh, la Belle au bois dormant n'a pas fermé l'œil depuis des siècles, la petite sirène est devenue une sorcière des mers. enfin bref, c'est la catastrophe tout cela avec des dialogues, je dirais plutôt cru parce que notre petit ours, vous allez le voir, il a son caractère. Il est surtout vexé parce qu'il n'est plus le doudou préféré d'Alicia. Donc ça, ça le met en colère et du fait qu'elle l'a rangé comme tout enfant range son doudou au bout d'un moment dans un coffre, il n'est pas très content de devoir l'aider mais vous verrez ça en game, c'est vraiment un jeu qui est truffé d'humour. J'ai beaucoup aimé. Il ne faut pas se fier euh, tout tout que, au graphisme tout mignonné, tout choupinou parce qu'au niveau des dialogues ça cartonne et euh, tout simplement ben, au niveau de l'histoire aussi parce que nos euh, chers personnages de contes de fées qu'on a connus et qu'on a adoré euh, quand on était petit, ben, ils prennent une grosse châtaigne. Donc j'ai trouvé ce jeu assez sympa à vous le présenter. Donc Il sort en 2022. Donc, ne vous fiez pas au graphisme, c'est un jeu de plateforme. Moi, euh, bon, je n'en raffole pas énormément, mais vraiment, je tenais à vous le présenter parce que je l'ai trouvé super sympa. Donc, j'arrête de parler et on va faire une nouvelle partie. Once upon a time, in a little room immersed in the stillness of the night, a little light was flickering, seemingly unable to rest. For many years, she had protected her mistress's sleep through the darkest nights, but now something was troubling her deeply. The little light gathered her magical energy and began to flutter around the room. She needed to clear her mind. She paused to look at a picture of her keeper, Alicia with the thoughtful, but determined, air of someone who knows it's time to act. The girl with the sweet and ready smile was in a dark place, but the little light had a plan. All she needed was a willing helper, and she knew exactly where to find the perfect candidate. The nauseating sound reminds me of someone. Charming as ever. Rest assured, I would leave you in peace if Alicia weren't sick. Sounds serious. Let me know how it plays out. Enough of your wisecracks. There's no time to waste. She's been taken by dream demons. What do I know about dealing with demons and sick girls? But Alicia... Not interested. Listen to me, you luminous little bug. I have no idea what you're talking about. Dream demons? You've gotta be kidding. That little girl shut me away in here without batting an eyelid. If something really did manage to get in her dreams, I'm sure she can deal with it. Ooh, now I understand. She hurt your pride, did she? How long have you been stuck in this box? Months? Years? And now you're refusing to help her because she abandoned you. Why wouldn't she want to play with this stupid, filthy old bear anymore? Well, let me spell it out for you. You're pathetic, cowardly, <sighs> despicable. Darnation. Enough with the sermon already. Just tell me what's going on and then turn yourself off. Aw, uh, poor unfeeling bear. Alicia? I know it sounds awfully strange, but demons are devouring her subconscious! Sounds like hogwash to me. But even if it were true, what could the two of us do about it? Trust me, you are the last toy I want to ask for help. Cut to the chase, Parasite! Okay, okay, why are you in such a rush all of a sudden? As I was saying, I can use my magic to lead someone into Alicia's dream world. You protected her from monsters in her sleep for years. Ah, so you finally admit that Alicia preferred me to a stupid luminous bug when she went to sleep. I wouldn't brag too much if I were you. I'm just saying that even though you're just a dusty, decrepit old bear now, once you're in there, no one will be able to stand up to you. So, what's the plan? Destroy everything in my path? More or less. Okay, then I'll come with you to stretch my paws in the world of dreams. Stretch your paws? Maybe I didn't explain. You've already explained plenty, Parasite. I don't want to be anyone's hero. But you and these demons are really starting to get under my fur. Believe me, you have no idea how frustrated a stuffed animal can get shut away in a box for so long. Ok, donc là, on se retrouve dans le jeu. On voit le petit ours à gauche. Donc, moi, je suis un manette. Vous pouvez, jouer... Vous pouvez le jouer aussi au clavier. Il n'y a pas de problème. En haut, le... euh, la paire de ciseaux, c'est notre vie. Donc là, on nous demande de suivre. On va faire, faire attention dans le jeu à tous les objets pointus qui nous entourent. De ne pas y tomber dessus. Là, par exemple, vous voyez les stylos. Ce sont des objets pointus, donc on va prendre de l'élan pour éviter de les toucher. Et ensuite, donc la petite Luciole qui est la nouvelle doudou, on dirait entre guillemets, de Alicia. D'où la colère de notre ours. Come on, qui se sent délaissée puisque la petite Alicia, comme tout enfant, au bout d'un moment, hein, les doudous, on les change. Donc lui, il est en colère parce qu'il a été mis euh, ben, sur le carreau un petit peu. Donc on va avancer l'instant nous n'avons pas d'armes nous allons faire notre première rencontre alors ne vous fiez pas comme je vous le disais au graphisme du jeu hein, c'est choupinou déjà dans les dialogues vous avez vu qu'il y a beaucoup d'humour c'est un langage assez cru euh, mais franchement je le trouve vraiment sympa donc date de prévu on n'en a pas vraiment c'est que c'est en 2022 mais on ne sait pas quand c'est qu'il va sortir donc là nous rencontrons le petit chaperon rouge mais pas comme on le connaissait nous What a strange smell. And who might you be? <coughs> you don't smell like a filthy wolf. Are you lost by any chance? Uh, I guess so. But if you would be so kind as to show me the path, I'll be on my way. A ah. serious air of judgment, my dear. Didn't your mother warn you from <coughs> being lost? Uh... It's too late now. The forest is infested with abominable wolves who can't wait to tear you to shreds. And they've already caught your scent. So, am I done for? There might be a way to save your fur. If you can get to my grandma's house quickly. <laughs> if you'd let me get up, I'd already be on my way. <laughs> Try not to lose your way this time. <laughs> <sighs> These hounds are giving me the creeps. But we aren't here to run away, we're here to fight, right? Voilà, donc le petit chaperon rouge, moi, dans mes souvenirs d'enfant, je ne le voyais pas comme ça. Hein. Donc, ça promet pour tous les autres personnages de Disney qu'on va croiser. Allez, on continue. Donc, on va rencontrer des portails comme ça. Certains vont nous permettre de revenir à des endroits, soit de sauvegarder tout simplement. Ici, donc ce sont des miroirs de téléportation qui, qui, va nous, qui vont nous relier avec plusieurs mondes. Donc si j'appuie par exemple là sur la touche, ça me permet de revenir au, au début, tout à fait en haut de la montagne, là quand je suis passé par la porte avec Teddy. Donc on va avancer. Sachant que euh, dans le jeu, les ennemis que l'on va rencontrer sont évidemment des jouets puisqu'on est dans l'inconscient de Alicia. Donc euh, c'est une petite fille comme ça aurait pu être un petit garçon. Donc tous les ennemis qu'on va rencontrer, ce ne sont que des jouets euh, de son imagination donc, euh, ce ne sont pas des, des, des, des monstres, je dirais, propres à, euh, comment, comment vous dire ça, des monstres euh, vraiment euh, existants. Ce ne sont que des jouets, mais qui pour elle lui font peur. Donc, Teddy, malgré qu'il ne soit pas content d'avoir été mis au coffre, va quand même aller aider son ancienne maîtresse... À sortir de ce cauchemar alors comme tout jeu de plateforme il y aura des endroits où on peut passer il y aura des solutions à chercher il y aura des endroits où on peut pas passer il y aura plein de choses à, à chercher donc il y a des détours il y a des astuces euh, voilà euh, moi j'ai recommencé plusieurs fois la démo et ça m'empêche pas de mourir encore donc euh, à chaque fois qu'on meurt évidemment on perd une barre de vie en haut. Euh, sachant que toutefois dans le jeu vous avez un arbre de compétences vous allez pouvoir améliorer vos compétences que ce soit au niveau du soin, au niveau des armes, au niveau de l'agilité donc il euh, y a de quoi faire il faut faire attention parce que vous voyez le pépère là euh, il n'est pas très cool il ne veut pas se barrer non on va sauter par dessus voilà ici ce sont des miroirs qui vont sauvegarder votre progression Wait, Bear, your seams won't last long. But don't worry, stay still for a few moments. I'll use my magic to mend you. Can you at least try to be a bit more careful? Bear with me, Bear, and stop moaning. There you are, good as new. I have to admit, voilà, donc en fait, vu qu'on est un nounours, quand on va devoir se soigner, effectivement, ce n'est pas des soins pour nous redonner de la vie, puisqu'on est un jouet. Ce sont des soins qui vont nous permettre de nous recoudre, en fait, la, la, les poils, les coutures, en fait, qu'on... Qu on abîme quand on se fait toucher soit par des ennemis soit par des objets tranchants ou autres. donc il suffit de maintenir lb attention ça consomme du mana et le mana c'est en tuant des monstres que la petite luciole va nous permettre de nous en redonner on va continuer Bon, vous avez vu qu'ils sont pas très potes tous les deux puisque la luciole est la nouvelle petite euh, petit doudou je dirais le nouveau petit doudou de alicia donc euh, il est un petit peu jaloux d'où euh, les dialogues un petit peu cocasse <rire> on <rire> est très fier de lui donc j'ai attendu parce que je n'ai pas d'arme sur moi sinon j'aurais pu le combattre <coughs> excusez moi on peut aussi, vous pouvez aussi sauter et essayer de le fuir mais il y a des petites techniques Alors du premier coup vous n'y arriverez peut-être pas vous les trouverez après mais il n'est pas si simple que ça pour un jeu qui a l'air choupinou hein. and Fear Wolves, a rusty pair of scissors. Don't you recognize them? They are the scissors Alicia wasn't allowed to play with as a child. You won't find a better weapon in this world. All they need is a little magic. Huh, wow. The scissors have gotten rid of that pesky bug. Maybe they really are as powerful as she said. Charming as always, but do try to be more careful. I fused my magic with theirs to awaken their true power. You can do it. Come and get them. Maintenant, ah, ah, splendid. Now we're talking. Let's find out what these monsters are made of. Et en a fusionné avec les ciseaux ce qui nous permet d'avoir des ciseaux enchantés. Donc pour trancher les ennemis en étant la manette, vous au clavier, je ne sais pas quelle touche vous utiliserez. Mais tout est marqué, donc vous ne devriez pas vous perdre. Ok, un miroir de sauvegarde. Aïe ça, ça m'empêche pas de, de me faire ficher. Listen to me, Bear. Now that I am one with your weapon, I will absorb the energy of every monster you kill. Don't spare a single one. I would have killed them all anyway. I'm not taking orders from a petulant pair of scissors. Just concentrate on the task at hand. By absorbing their powers, we will become stronger and stronger. It's the only way we can save Alicia. Ok, donc en fait, euh, il faut tuer un maximum de monstres. Le fait de tuer des monstres va nous permettre de faire en sorte que le ciseau soit rempli de mana. Et ce mana va nous permettre de nous redonner de la vie en haut. Donc ce que je vais peut-être faire là tout de suite. Voilà, je maintiens appuyé la touche LB. Et par contre, vous voyez, ça me, ça me mange pas mal de mana. Et là, je peux plus, je n'en ai plus. Donc... Hop, enfin, ça m'a au moins remis une barre, après avec l'arbre de compétence on pourra de toute façon euh, faire un choix, soit le soin, soit les attaques. Alors ici on ne peut pas passer sinon elle nous, elle nous bête, donc euh, on s'en va, il va falloir trouver donc, un autre chemin pour passer. Alors, c'est pas toujours évident à trouver, c'est pour ça que je dis que le jeu est mignon, il est joli, truffé d'humour, mais pas aussi simple qu'on peut l'imaginer à. à jouer. Alors, ici, on a les racines. Donc voilà. Bear, the time has come to show you just how incredibly awesome I am! Just once, could you make yourself useful without bragging about it? Alors on aboutit sur l'arbre de compétences avec le menu principal à, en haut à gauche. Si on bouge le menu d'équipement, on a un point de compétence. On peut soit, alors on a déjà ceux qui sont illu, illu, illuminés. Je vais y arriver. Le bleu, ben, c'est les ciseaux. Donc, soit on peut améliorer ici, passer au niveau 2, qui nous augmente la vitesse d'attaque des armes légères. Soit, ici, ça se sera débloqué, comme c'est marqué à droite, en, en progressant dans l'histoire. Je vous rappelle que là, on est sur la démo et que le jeu ne sortira qu'en 2022. Soit mettre un point dans le soin. Attention, le soin consommant quand même pas mal de mana donc je vais peut-être moi le mettre plutôt au niveau euh, de la vitesse d'attaque j'aurais peut-être dû aussi le mettre dans les soins je ne sais pas donc on revient et là il va falloir qu'on trouve un chemin pour repasser donc, je suppose qu'il faut que je descende en me prenant la ronce et là maintenant vu qu'on a tué les racines il n'y a plus la grosse bébête qui pouvait nous manger mais ce pas pour autant qu'on est tranquille hein. une sauvegarde Oh <laughs> <laughs> I love the way you slaughter those revolting wolves. I delight in the hatred I see burning in your eyes, a reflection of my own loathing. What a darnation is this monster. Did you kill it all on your own? He's the king of the wolves. It wasn't easy to take him out. But seeing you fight got me so excited, so I wanted to surprise you. With a giant corpse. How thoughtful of you. <laughs> no, my dear. That's not a surprise. Help! Help! This bear killed the king of the wolves! Here's your surprise. A fight that will drench the entire forest in blood. <laughs> dit la petite et hein, on doit tuer tous les monstres sur notre passage alors là il va falloir trouver un moyen de passer et vous avez vu là, le petit chapeau rond rouge je sais pas pour vous mais moi j'ai pas du tout ce souvenir euh, qu'elle était aussi euh, désagréable alors est ce qu'on peut euh, monter sur euh Et une certaine distance, il hein, faut pas être trop près euh, de, de l'ennemi parce que sinon évidemment on perd de la vie, comme j'ai fait. Je vais me soigner un petit peu. Alors Je ne peux pas monter, ah, je peux monter sur le, le, le petit tour, sinon je peux me protéger à... Euh, vous voyez, je t'ai Voilà. Et le feu, en fait, que chaque animal envoie sur Teddy, là, les, le, quand on les tue, c'est ça donne de l'énergie à, à la petite louciole. Pour qu'on soit un petit peu plus fort. voyez la barre jaune autour du rond en haut. Ça nous permet de, de, de nous soigner et d'augmenter notre mana. Je ne pense pas que je puisse passer par, le, par les pattes. Et pourtant si ça doit être par là je n'ai pas énormément avancé dans la démo je vous le dis honnêtement ça va plutôt être maintenant avec vous de la découverte des astuces qui sont possibles juste tester un petit peu pour voir si ça me plaisait Je sais pas trop où il faut que j'aille après, hein, pour être honnête avec vous. Peut-être par là Non, là je retombe en bas. Bon, là il peut pas m'attraper. il n'est pas aussi simple que ça, hein. il faut retrouver le bon passage, on n'était pas loin Il y a même un objet à, à gauche, là, vous voyez, et je ne peux pas remonter, ce qui est un peu couillon quand même. <rire> galéré avec ce champignon je le sens bien allez avance c'est dommage que je puisse pas revenir en arrière en arrière pour l'item ou peut-être en montant attention là Je ne sais pas. On a level up. Donc pour ça, on va appuyer sur la touche demander C'est pas ça là. Si pourtant. On a level up. Donc au niveau peut-être des arbres de compétences. On a un point de compétence à mettre. Alors, on avait mis la vitesse d'attaque. prochain niveau, c'est augmente les dégâts infligés. Euh, bon, on va mettre ça. On continue. Est-ce que je vais pouvoir passer par là et récupérer le truc J'en suis vraiment pas sûr. La chute est quand même... Euh... Vous voyez, passer par là, euh, je vois pas du tout. Comment je peux faire pour aller là C'est dommage. C'est dommage. il a un bouclier lui il m'agace on attend qu'il recule ah vert comme ça je ne peux absolument pas le taper il y a une espèce de vous voyez de, de bouclier qui le protège il faut surtout pas que je m'en approche et là il est à peu près euh, va falloir que je fasse deux bons des fois un dégât obligatoire voilà hop Vous allez pouvoir vous moquer de moi facilement alors ici il y a un truc faut pas que je tombe dedans si je peux passer par là ce qu'il doit y avoir quelque chose c'est loup de l'autre côté mais ça me permet toujours pas de pouvoir atteindre ce que je voulais atteindre bon Mon but est effectivement, comme elle me l'a dit, de tuer un max d'animaux pour le mana. Mais la chauve-souris a décidé de me casser les pieds. Par elle vient jusque là, euh, en bas. Voilà, ce qui me permet de récupérer euh, des barres pour... Euh... Ah. Une sauvegarde. Là on a un trou. Ça m'embête pour cet item parce que je pense que ça devait être important mais je ne sais pas du tout comment l'attraper. Je n'ai pas d'idée là dessus. Alors, des troncs d'arbre. Alors, le vieux village et les mines. On peut retourner là, sélectionner le niveau. Donc non. Mais je veux pas. Hop ah. C'est la maison de, de, de, de, de, de la grand-mère. What in tarnation happened here? Mom, shall we? On Là j'avance au That was incredible. You managed to get this far. Darn, little girl. Watching you fight always lights a fire inside me. Oh wait a minute. This time, it's the forest that's on fire. What are you ranting on about? You have been excellent bait. Thank you for luring all the wolves in the forest here. None of them will survive. <laughs> <clears throat> Now I just have to exterminate the last few remaining in their den. I'll soon put an end to their nasty little species. Darn psycho. <rire> on a vraiment un petit chapeau en rouge qui est pas très net dans sa tête hein là on peut rien récupérer pour faut, faut, faut surtout pas se prendre des trucs sur la tête je suppose j'ai pas l'air de pouvoir euh, prendre des affaires Aïe Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Hein, C'est exactement ça. Et là, je peux pas passer. Ah! Sympa. Grosse bourrine que je suis, je vais passer à côté de choses. C'est par le haut aussi apparemment, donc on a plusieurs possibilités. Là, ça sauvegarde. On va se soigner. C'est pas trop ce qui nous attend. Hein. Si on avait la possibilité de passer par le bas... la touche mais là elle nous fait mal elle aussi en sautant je peux les taper aussi mais bon j'ai oublié d'appuyer sur la touche pardon bon, en même temps merde et dans le dico hein. n'est plus assez pour... Euh... Ce serait bien que je la tue pour qu'elle me redonne du mana pour que je me soigne. Voilà. On va avancer un petit peu pour euh, pour la découverte. Et là, par contre... Euh... Hop. Ça me stresse. Je sais pas à quoi m'attendre des rondins. Ouais, je vous disais il y a deux possibilités, soit de passer par la mine, soit par là, je sais pas trop. Alors, lui il a décidé de me casser les pieds. Ah, On peut tomber dans l'eau. Une sauvegarde. Huh. Honey, we're in a little girl's nightmare and we're about to go under her bed. I don't like this one bit. You old coward. Let's leave the squabbles for another day, you luminous bug. Right now, we need to stay alert. Est-ce que je peux me soigner Ouais. Et là, j'ai plus de mana, donc euh... A ah ben, partir de là, ça se un petit peu, euh, si j'ai bien tout capté, puisqu'il dit qu'il se méfie du dessous du lit d'Alicia. Il y a des choses chelous sous son lit quand même. Hein. Aïe ah, mais Quand on ne sait pas, hein, on ne devine pas. Il hein. que je me les fasse, mais comment Ça va, on reprend pas trop loin, on reprend quand on est sous le lit. Je peux peut-être l'avoir de là, mais. Il va falloir que je calcule mon coup. Voilà, ça c'est fait. Elle a tout tué Cool. Aïe Mais non, couillons-nous ça Il va remourir ça brute. Je peux pas passer par moyen. Ah J'ai plus qu'un brandy. Je peux plus me soigner. L'enfer. Ah, j'ai pas vu le truc vert qui est omnibulé par les, les chauves-souris là. Je suis morte. Vous voyez comme quoi il est pas si simple que ça comme jeu hein, mais donc on repart je pense de d'en dessous du lit d'Alicia en dessous du lit d'Alicia ouais voilà. Dernier point de sauvegarde peut-être pas se faire avoir ce coup-ci on entend le petit chaperon rouge qui soude nous ah, ça garde en mémoire alors le fait que j'ai tué les, les chauves-souris précédemment aïe. aïe mais je suis couillonne bête. Hein. On a essayé de passer... Euh... Oh Donc là, on repart avec tout notre outil. Comme quoi, hein, vous voyez, il n'est pas si facile que ça. Ou c'est peut-être moi. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires Bon, c'est sûr que ceux qui n'aiment pas les jeux de plateforme... Euh, voilà, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un jeu sympa. Autant pour les petits que pour les grands. Alors, petit, bien sûr, avec une image quand même. Hein, par rapport au dialogue. Donc, lui, on a du mal à le toucher, hein, celui-ci. Hein, c'est vraiment... Euh... Aïe À chaque fois, je me fais avoir par ce truc-là. Ça, c'est peut-être le... Je vais passer et me taper les chauves-souris ici si je ne meurs pas encore. Voilà, donne-moi du mana. Que je me soigne. Ah la vache. On a les trois. Donc euh, pour que lui je le bloque à un endroit. Mais quand c'est comme ça je peux vraiment rien lui faire. En fait c'est quand elle plonge que je peux la toucher. Okay, on va soigner. On va assez une mana. Hein? Est-ce qu'au niveau de l'arbre de compétences, on ne peut pas, on n'a pas d'autres points à mettre, non pour l'instant, non. Si là sont boucliers comme ça, je peux pas rien faire. Ok. Ouais, pas que là. C'est son... mes chers souris là. Je perds énormément de vie. Hein. Je suis morte au moment où j'avais level up, c'est quand même infernal. Et je repope où Là. Bon, ça va, on ne perd pas de... Hop. Ok, donc ça c'est fait. Et là pareil, on a cette espèce de petit objet là. Mais comment aller là quoi Je ne peux pas descendre. Hein. C'est peut-être un palier. Pour ceux qui auraient déjà vu le jeu, il y a un bouclier... Là, on a levé l'up alors hop arbre de compétences on a un point alors si on continue à monter augmente davantage la vitesse d'attaque des armes légères mais c'était un petit peu augmente les dégâts infligés et là la vitesse d'attaque on va mettre ici Et là, je ne peux pas... Je n'ai pas envie de mourir. On va continuer tout droit. Il y a plusieurs passages, hein, je pense. Donc, on... Oula, qu'est-ce que c'est ça là-haut Je ne peux... je veux pas dire, mais le petit chaperon rouge est assez stressant. Je pense qu'il faut se méfier de ce champignon orange. Je suis sûre que si je me le prends à la poire... Aïe. Aïe. aïe, aïe Si ça se trouve je monte là-haut pour rien Et j'ai pris des dégâts pour rien aïe. Et si je, si je saute Pour la démo Enfin pour la découverte sociale Aïe Je me retrouve ici Je suis je vais aller voir en bas pas tant qu'il est comme ça idée de se soigner, hein. je pense, hein, se redonner un petit peu euh, un coup de couture. On part en haut là, à gauche on y est passé. Je pense qu'elle tomber. Oula. Quand je vous dis que notre petit chaperon rouge est complètement dérangé, c'est le cas. Je savais que tu ne mourrais pas que facilement. Merci pour le vote de confiance. Pas mentionner l'attentation d'assassinat. J'ai déjà le room all ready pour notre final dance. And I can't wait to paint it with your blood. It's an honor for my scissors to accept your invitation, lady. Huh? Um, Maybe I should have warned you about something. In the midst of blood, I get much stronger. C'est compliqué à battre, parce qu'elle disparaît. Ah oui, il faut éviter peut-être les... Euh... Je suis morte encore. tuer le petit chaperon rouge je ne vous dis pas la galère j'y ai passé un moment j'ai dû la, essayé de la combattre une vingtaine de fois et enfin j'y suis arrivé donc appuyez sur RB pour effectuer une ruée vers l'avant <rire> This is the afterlife for bears. Dead? Dead. What intarnation? tarnation? <laughs> You're still the same old gullible. Cut to the chase, demon. Just tell me, what am I doing here? You're here because you killed that blood-crazed little girl. And I'm deciding whether or not to destroy you. Answer me this one question. Do you know who I am? A bright-eyed freak who wants to kill me. I see. You... You don't remember. Don't remember what? Ah, <sighs> my head. Don't you dare leave! I'm done with it! Wait. You're back! You completely lost consciousness! What happened? How on earth should I know? One moment I was here, and the next... something... la touche RB, maintenant on peut ruer ça me permet de passer au dessus de pièges où je peux pas sauter par dessus en fait ok voice boomed throughout the cave with the force of a mighty roar and the roar grew louder and louder still. The cave itself was roaring. From the walls to the vault, everything started shaking. The cave was collapsing. Teddy ran towards the sunlight as fast as he could dodging the deadly rocks that were falling all around him. He summoned up his last reserves of energy. And he leapt out of the cave, just before it came crashing down behind them. Safe from danger for now, Teddy and Letty paused to catch their breath in the verdant clearing. Finally, fresh air! For once, I have to agree with you. It sure is a relief to get out of that cave. Or out from under the bed, or... Well, from wherever it was. Ok, mais on va en rester là de cette découverte, si vous voulez en voir un petit peu plus, vous me le mettez comme d'habitude dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là, On arrive en fait dans une autre zone, alors on va appuyer pour voir, vous voyez on avait débuté ici dans la haine, donc après il y a la naïveté. Et comme on peut voir, il y a encore une, deux, trois, quatre, cinq, six zones à explorer. Donc je ne sais pas si c'est dans la démo toutes les zones ou si dans le jeu complet quand il va sortir, il y aura plus de zones que ça. Mais en tout cas, il y a énormément à faire. Il y a beaucoup de possibilités. Moi, bon, je le trouve vraiment super sympa. Donc ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour cette découverte. Euh, moi, en tout cas, j'adore. Ah ben non, on va regarder la petite cinématique. What's the shiny bag? Mm hm They must be magic beans. <laughs> magic beans? Of course. We're at the house where that nice boy lived, the one who traded a cow for this priceless treasure. Mm, priceless treasure. Would you please stop repeating everything I say? Beans for a cow just doesn't seem like a great deal. You don't think so? This plant grew from just one bean! Does the deal make more sense now? Okay, I suppose that's pretty impressive. Just out of curiosity, what happens if you eat them? Don't be ridiculous! They're much too powerful! Only a complete half-wit would eat them, the risk would be enormous! Furbrain, what have you done? Uh, nothing. I just ate the magic beans. Can a bear not get hungry in this world? You're hopeless. But since you haven't exploded, let's figure out how to make the most of your new powers. On va en rester là pour cette première, part, cette première partie, oui. Et on verra, on fera sûrement une deuxième partie. Là, on passe sur l'histoire de Oliver et le haricot magique, si je ne me trompe pas. Et euh, on va voir ce qui se passera. En tout cas, moi, j'ai eu un vrai plaisir à découvrir ce démo. Je ne sais pas combien de temps elle dure. On a pu voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, on se retrouvera sur une partie 2. Euh, Peut-être après le premier de l'an, on fera une partie 2. Euh, voir jusqu'où ça va. Euh, voir ben, ce que proposera le jeu à sa sortie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez en voir plus ou pas. Euh, moi, en tout cas, de mon côté, c'est sûr que je vais vouloir en voir plus. En général, je vous propose des jeux, des jeux, des jeux, des jeux que j'aime bien. Moi, je ne me crois pas qu'il n'y a pas du tout. On est au mois de janvier, donc euh, des jeux que je trouve bien, que je trouve sympa, qu'on n'a pas l'habitude de voir ou que très peu de joueurs font, parce que c'est soit des petits jeux indés, soit des démos, soit euh, voilà, soit ce ne sont pas ce, que, ce sont pas les gros jeux de l'année, mais ce sont des petites pépites comme ça euh, sur lesquelles on passe à côté. On retrouvera donc sur la partie 2 de la démo de The Dark, Dark Estel avec Oliver et l'Haricot Magique. Bye bye